Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien, que tout fonctionne. Ça a l'air bon. Le chat a décidé de parler anglais ce soir. Ok, no problem. Hum, du coup, pour ceux qui me suivent hein, sur les réseaux sociaux, Twitter et autres. Vous avez dû voir que je suis Wikimédia en résidence à Clermont Métropole Auvergne pour six mois et à Clermont, euh Clermont Auvergne Université aussi pour six mois, donc un an de résidence à Clermont conjointe. Et j'ai commencé à travailler sur un import d'un fonds de documents, de portraits principalement, de 2500 portraits de qu'on appelle le fonds Boyer. Euh, qui se trouve à la bibliothèque patrimoniale, euh, qui a été créé par Monsieur François Boyer en vue d'une publication et qui est malheureusement mort avant d'avoir euh, vu cette publication euh, paraître. Euh, et du coup, euh, ça reste un fond très intéressant, très divers. Euh, je me suis beaucoup amusé avec OpenRefine. Je parlerai pas forcément de cet aspect OpenRefine ce soir, euh, mais je me suis amusé. Euh, avec OpenRefine pour euh, récupérer les infos du catalogue, les mettre dans Wikidata. Et maintenant que l'import a été fait, on va pouvoir faire des requêtes Sparkle pour euh, bah, découvrir ce fond, avoir un peu plus euh, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement. Parce que je viens de vous dire qu'il était très divers, qu'il contenait beaucoup de choses différentes. Mais même moi, je ne sais pas forcément précisément tout ce qui contient. Donc, ça va être l'occasion ce soir. Je n'ai pas de requête préfète en tête. J'ai quelques idées que je vais faire forcément, mais n'hésitez pas à interagir si vous êtes dans le chat et à me poser des questions, des envies, des idées de requêtes que je pourrais faire. Forcément, on va faire des classifications par date de publication, par personne représentée, par genre de la personne représentée, des choses comme ça mais euh, on peut aller plus loin et je compte sur vous pour avoir des bonnes idées euh, donc voilà euh, sans plus tarder je vais repasser sur mon écran et vous voyez alors avant de faire ça on va aller sur l'accueil de bibliothèque au que je vais vous présenter rapidement Auvergnat écrit avec un O comme ça a été écrit au Moyen-Âge dans une carte qui a servi à donner son nom euh, est une bibliothèque en ligne qui se présente actuellement sous cette forme. Euh, et il se pourrait que ça change dans les mois à venir euh, avec différentes euh, collections qui sont disponibles. donc Par exemple, des affiches en Auvergne qui sont, je trouve, très sympathiques. Hein, tout ce qui est les affiches touristiques, par exemple, paysage, monuments sport. Aviation, pourquoi pas? Aviation, ok. Donc, vous voyez, bon, dans l'aviation, il n'y en a qu'une en l'occurrence, mais on atterrit finalement sur une notice avec quelques informations, euh, des informations de cote. Et euh, si on clique, on peut ouvrir en PDF euh, l'image. Euh, image qui peut être un peu lourde, donc je vous laisserai explorer par vous-même et voir tout ce que ça contient dans ces collections. Il y en a une dizaine et puis une qui est en construction. 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ça. 12 collections existantes avec des sous-sous-collections à chaque fois. Vous pouvez voir hein, beaucoup de détails. Euh, et puis la 13e sur le thermalisme qui arrive bientôt. Et donc, du coup, ici, on a une collection qui s'appelle l'Auvergne en portrait qui correspond globalement au fond. Vous voyez, il y a quelques photos en plus ou en moins quand il y a des doublons. Vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus. Je ne vous ai pas décrire en détail. Je vais vous donner le lien dans le chat d'ailleurs, à la limite que vous voyez. Euh, qui est François Boyer, né en 1847 Il a le bon goût d'être dans le domaine public, même s'il n'est pas l'auteur de, des, des portraits qu'il n'a fait que les collecter. Euh, C'est toujours plus pratique. Est-ce qu'il y a un sparkle sur Auvergne? Non, il n'y a pas de sparkle. Il n'y a même aucune API en fait. Il n'y a pas vraiment d'API. Twitch qui veut pas me donner le lien, c'est pas grave. Vous reconstituer le lien. Il n'y a pas d'API, justement. C'est pour ça que j'ai dû commencer par utiliser OpenRefine pour moissonner en fait Auvergne. Euh, parce que c'est le plus simple. Euh, si on retourne euh, ici, le de portrait, on peut faire ici euh, sélectionner euh, par exemple euh, ces photos là de Monsieur Jean-Baptiste Achard Lavor. Et on peut faire un export euh, avec le bouton que je dis toujours exporter ici. Euh, mais cet export est limité à une notices, je crois, si je me souviens bien. On ne plus. Et puis, on peut les recevoir par mail, fichier, et on peut sélectionner le format. Ça, c'est pas mal. Y compris euh, Zotero, par exemple, hein. puisque Alio en parlait l'autre jour. Excel, CSV, classique. Euh, mais par contre, oui je crois qu'ici, je me souviens, c'est à 1000 qui est limité. En tout cas, moi, pour mes 2500 portraits, c'était trop, trop petit. Euh, ah, on voit pas. le si on voit que ça s'ouvre ici. Donc là, voilà, format texte. CSV, Excel, etc. Mais moi j'ai pas utilisé cet outil là, comme je le disais, j'ai utilisé OpenRefine pour parcourir les notices et les récupérer. Donc une notice ça ressemble à ça, des informations de catalogage assez classiques, un titre, un auteur, un ou des auteurs, les contributeurs, des auditeurs, date de publication. Alors les champs apparaissent un peu différemment en fonction de chaque notice, s'il est présent ou pas. Une description, voilà. plein d'informations très intéressante et qui en plus si on regarde elles sont formatées en format du linker si on regarde le code source de la page qui est un peu horrible mais euh, vous reconnaissez en fait tout de suite au début ici des abréviations en DC un peu partout qui veulent dire Dublin Core euh, on peut récupérer qu'on peut moissonner assez facilement CSV fonctionne sous OpenRefine oui CSV fonctionne très bien sous OpenRefine, mais je peux avoir un CSV que de 1000 lignes, alors que moi il m'aurait fallu 2500 lignes. Je peux zoomer, je peux complètement zoomer. Merci de me l'avoir rappelé. J'ai moissonné comment avec OpenRefine avec l'idée, l'ID dans l'URL Ouais, en fait elles ont toutes la même identifiant ici, ça finit par un chiffre. Donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 82 200, je crois. Comme Wikidata, les identifiants QI, incrémenter plus 1 à la création, ben c'est pareil, chaque fois qu'ils ajoutent un nouveau document, c'est plus 1 dans l'ID en haut. Euh, donc j'ai récupéré les ID je... concernés. Voilà, donc, ma première tâche qui m'a pris euh, presque un mois, puisque j'avais d'autres tâches par ailleurs, donc j'étais pas à plein de temps dessus, c'était de récupérer ces informations, les mettre dans OpenRefine, les triturer, les aligner, les sémantiser, tout ce qu'on veut. Un euh, plat, je sais pas si on fait comme ça voilà. et de les mettre dans pareil, faut que je zoome partout en fait, voilà. et de les mettre dans OpenRefine. Donc, ça c'était celui qui m'avait servi de test d'ailleurs que j'avais fait à la main. Donc, euh, c'est bien celui-là hein. le compte de Chavrol, père de France, euh, estampe de Charles Gaumier. nature de l'élément, estampe, image. Là pareil, c'est un des rares à avoir une image parce que c'est celui qui m'a servi euh, de test. Donc, j'avais aussi testé le côté sur Commons date de fondation lieu titre créateur lieu de publication langue de l'œuvre, dépeint la personne représentée collection fonds boyer j'ai dû créer un élément fonds boyer aussi d'ailleurs numéro d'inventaire méthode de fabrication lithographie et l'identifiant Auvergnat. identifiant donc pareil j'ai dû demander la création de l'identifiant pour pouvoir l'utiliser donc il y a eu pas mal de travail de préparation en coulisses euh, et d'ailleurs, le but ultime, là j'ai créé les éléments Wikidata, c'est cool, c'est utile. Euh, mais en soi, les, les, la finalité c'est de pouvoir ensuite l'utiliser sur Commons. Quand on est ici sur un Christophe de Chabrol par exemple, on a ici euh, toutes les informations de description qui viennent automatiquement de Wikidata. Là, ouais. non, là il n'y rien qui est mis Artwork Wikidata. Et Auvergnat qui est pour l'instant mis à la main mais qui devrait pouvoir être récupéré automatiquement dans l'idéal euh, et qu'on retrouve voilà mis en forme parfaitement ici, ce qui est vachement pratique hein, dans, dans Commons pour l'import Commons. J'aurais pas besoin de utilisation de l'API Commons. Euh, non, j'importe avec euh, Patipan les photos et donc Patipan je lui dis juste l'identifiant Wikidata, il s'en débrouille. Hein. C'est une estampe, tu fais un élément œuvre et un élément estampe. Euh, non, non, et je ne rentrerai pas dans ce débat et ces choses-là. Euh, dans l'idéal, on aurait pu, slash, on aurait dû le faire. Euh, en fait, en général, à chaque fois, j'ai qu'un seul exemplaire de l'estampe. Euh, donc c'est l'élément œuvre aurait été intéressant pour euh, int s'il y avait eu une dizaine d'estampes différentes une dizaine de tirages de la même œuvre, euh, mais en fait c'est pas le cas et en plus euh, entre une œuvre euh, et l'original d'une estampe c'est un peu plus compliqué que euh, oeuvre euh, que ça donc euh, je suis pas entré dedans il faudrait que je contacte Johanna daniel d'ailleurs qui, qui a réfléchi à la question des estampes et des œuvres. Euh, mais les fours occupés par ailleurs en ce moment, et moi aussi, donc pour l'instant, j'ai fait que l'estampe, l'exemplaire euh, en tant qu'objet muséal presque en fait, conservé à la bibliothèque du patrimoine. Un euh, nous dit Patipane, ID Wikidata plus tempête artwork. Oui, en fait, tempête artwork cont contenant l'identifiant Wikidata, très exactement. Bah, en fait, ça d'ailleurs, très, très exactement, c'est quasiment ça que je rentre. Voilà. Je reviendrai sans doute un moment ou un autre, je ferai du laçon, il faut que j'écrive une documentation sur ce que j'ai fait donc ça sera publié sur tout ce qui a été en coulisses en amont. Euh, donc je n'en parle pas plus que ça ce soir si on veut avoir le temps de faire des requêtes Sparkle. Et on va aller directement du coup à chaque fois que vous avez le lien d'un hein, query service pour faire les requêtes et on va aller dedans. Il y a un groupe de travail qui bosse sur les estampes euh, je suis pas sûr qu'il y ait un groupe de travail, Je, à ma connaissance, il n'y a pas grand monde. D'ailleurs, le nombre d'estampes dans Wikidata, bah tiens, ça peut faire la première requête. Donc, comme d'habitude, Select Where. Select pour ce qu'on veut afficher, where pour ce qu'on veut requêter, le périmètre de ce qu'on veut interroger. Et puis on peut prendre tous les items qui ont pour nature de l'élément d'être une estampe. Estampe, c'est la seule On voit d'ailleurs au passage que estampe est définie comme œuvre. Hum, il me semble avoir lu un truc comme ça. Et je me souviens de discussions sur le sujet. Bah, il y a Johanna Daniel qui en a discuté pas mal, notamment sur Twitter, euh, où elle explique en plus qu'une estampe, elle peut être en miroir l'une de l'autre, qu'il y a des, des, des premiers tirages et des deuxièmes tirages. Il y a tout un tas de trucs intéressants, mais euh, que je n'ai pas creusé. Arrêtez de me poser des questions là-dessus, je ne sais plus. Voilà. Donc là, ça, ça me donne toutes les estampes et on voit qu'il y en a que entre guillemets 121 000. Euh, quand même, c'est pas mal, euh, mais c'est assez peu en fait euh, par rapport au nombre de livres, par rapport à euh, tout un tas de choses. Les publications scientifiques, il y en a plusieurs millions, par exemple. Euh, voilà. Je vais mettre item, item label et vous partager cette première requête qui vous donne du coup. Les 122 000... Alors est-ce que ça va le faire si je vous mets le label par contre 122 000 C'est peut-être trop... et je fais une erreur. Tout, tout, tout, tout, tout. Ça me permet, pendant qu'il calcule, de vous rappeler que une requête, si elle fournit trop de résultats, en fait, si elle est trop grosse à calculer, euh, il essaye pendant 60 secondes, une minute, et au bout d'une minute, s'il n'arrive pas à trouver le résultat, il vous dit non. Et là, il arrive en 30 secondes, la moitié du temps. C'est bon. Je peux fournir le lien. Ah, merci à Charazin pour le lien. Je regarderai plus tard, en fin de séance peut-être. Voilà. Euh, ça aussi, c'est un truc que j'ai fait au tout début pour voir comment étaient faites les autres estampes, pour m'inspirer, pour créer mes éléments sur mes estampes à moi. Sachant que c'est pas toutes des estampes dans le fond boyé. Il y a des estampes évidemment beaucoup en majorité, même je crois. Euh, mais il y a aussi des photos, des reproductions photo en... Il y a vraiment de tout qui, en plus, en général, une reproduction photo mécanique en fait et des coupures de presse qu'il a découpé pour la personne pour l'auvergnat célèbre, puisque c'est un fond d'auvergnat célèbre euh, qui sont euh, choisis. Des dessins, oui, il y a quelques dessins originaux aussi. Voilà. Bref, passons. Euh, on va recommencer, enfin une nouvelle requête. où là, on va prendre en première chose, select pas service select. Voilà. Euh, la première chose, c'est de sélectionner tous mes éléments sur le fond boyer Donc là, en l'occurrence, j'ai fait bien les choses. J'ai mis une collection fond boyé, fond boyé qui me permet d'avoir directement voilà mes 2438 Alors, il y en a 2500 normalement il me manque un peu une petite centaine euh, pour des raisons diverses et variées que je n'ai pas importé euh... principalement parce qu'en fait c'est des choses qui n'ont pas été numérisées je crois notamment peut-être je ne sais plus Qu'est-ce que j'ai fait pour pas avoir tout? Je ne me souviens plus. Mais enfin, bon, bref, il y a quasiment tout. Voilà, donc là on les trouve ici. Là, il y a vu qu'il y en a que 2500. Je peux ajouter un service label pour avoir le nom en français facilement. Là, on a vu qu'elle a même pas pris la prise 0,6 0, secondes. C'est très court. Je peux ajouter un label sans problème. Et voilà, on a les fameuses. On Retrouve les noms Alors à chaque fois. Ça c'est très long, c'est parfois un peu chelou, mais c'est bien le titre. Hein. Par exemple, armée marine, revenu hebdomadaire, illustré contre-amiral général du fort, machin, etc. Bah ça c'est bien le titre de, de la photo parce qu'en fait, elle a pas vraiment forcément de titre écrit en dessous. Alors, celle-là, c'est le cas. On voit pas très bien à l'écran, mais il y, y a un titre écrit, mais souvent il n'y a pas forcément de titre. Donc, c'est des titres un peu fictifs, on va dire mais que j'ai utilisé comme titre, et euh, vu que parfois il y en a plusieurs du même nom, par exemple la voilà du guéclin, par exemple, il y a du guéclin, du guéclin, j'ai été obligé d'ajouter la cote pour avoir un nom unique, pour pouvoir les distinguer facilement. Parce qu'il y a quelques séries de photos, bah, voilà, du guéclin par exemple, on en a deux euh, qui se suivent en plus 879 880. C'est peut-être deux tirages justement, celui-là, du même. Euh, voilà, donc ça toujours, c'est la première chose à faire, c'est de récupérer... Euh, avant d'analyser un fond ou un corpus, quel qu'il soit, d'ailleurs on pourra analyser un corpus de livres, un corpus de pages Wikipédia, pourquoi pas, on peut faire plein de choses. Mais il faut commencer par sélectionner, capturer euh, l'ensemble des éléments qu'on veut. Et ensuite, là, on peut s'amuser à récupérer plein d'autres informations. Euh, maintenant qu'elles sont présentes, on peut récupérer euh, la nature, par exemple. Je vous disais, ah, il y a beaucoup d'estampes. Il ben, y a combien d'estampes dans le lot On va pouvoir mettre item nature l'élément et je vais le stocker dans une variable nature et ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit groupe groupe by nature nature label et du coup là je vais mettre nature nature label et je vais faire un groupe euh, pas un groupe une carte, pardon un count pour un comptage des éléments en tant que on va les appeler comptes. Donc là, ça va me donner pour chaque nature une ligne avec le compte des éléments correspondants. Boyer, qui est une forme du centre du mot bouvier, le gardien de vache. Oui, mais qui est un nom très courant dans la région de Clermont-Ferrand en tout cas. J'ai plusieurs collègues qui s'appellent eux-mêmes Boyer. Et du coup, j'ai fait un order by desk en fonction du compte, pour que les plus courants apparaissent en premier. Et ça, voilà, sous vos yeux ébahis. On voit que voilà sur les 2400 qu'on avait, presque 2500, on a effectivement beaucoup d'estampes, 2057, mais on a quelques voilà, les impressions photomécaniques, comme je disais, 16 161 qui sont beaucoup des récupérations, comme je disais, de coupure de presse. L'impression photomécanique, c'est ce qui servait pour la presse, en ben, l'impression en masse, en... voilà. Donc là, qu'on peint un intérêt artistique euh, qui sont pas du tout uniques, hein, puisque n'importe qui, qui possède l'exemplaire du journal de l'époque va retrouver la photo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a collecté parce que cette personne est intéressante. Pareil. Quelques dessins, 59. Quelques photographies, 56. Et quelques imprimés en fait et des, des extraits d'ouvrages complets. il a pris deux trois pages d'un document quel qu'il soit qui contenait une photo mais qui contient du texte aussi autour c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une langue pour indiquer dans quelle langue c'est voilà euh, il a vraiment fait un travail de collectage euh, très hétérogène euh, qui est justement très intéressant de voir euh, d'où vient quoi euh, j'ai pas réussi alors en a plus, il y en a que 5 donc j'ai pas mis à chaque fois de quel ouvrage j'ai été tiré, mais je pourrais le faire à la main après plutôt que d'avoir fait ce open euh, Voilà, je ne vous ai pas partagé cette requête, je le fais à l'instant. Et donc, il a fait ça dans quel but Comme euh, c'est écrit sur la page et que je l'ai dit au tout début, c'était dans un but de publication pour un dictionnaire de. Voilà, et ça en fait, c'est 1000 personnes, mais 2500 documents parce qu'il y en a qui sont bah, 2,5 fois en moyenne. Des Pascal est présent une cinquantaine de fois. On regardera tout à l'heure aussi. Et c'était dans le voilà. Il projetait l'édition d'un réper répertoire iconographique de l'Auvergne. Répertoire qui n'a de facto jamais existé. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois créer un élément Wikidata sur un livre qui n'a jamais été imprimé. Un projet de livre hum, pour l'instant, je l'ai pas fait. Ça pourrait être marrant de le faire, euh, et en fait, ça a été récupéré après sa mort, donc voilà, il est mort en 1903. Et euh, le collègue avec qui il a travaillé durant sa vie, d'ailleurs, a finalement fait paraître un dictionnaire iconographique de l'ancienne Auvergne, donc euh, qui est pas exactement la même chose. Il apparaît, il n'y a pas réutilisé toutes les images. C'est pour ça que c'est aussi sur Auvergne, sur cette collection en ligne, un seul endroit où il y avait pour l'instant toutes ces photos. Hum. Et voilà, c'était ça donc le but. Donc comme on a fait une photo sur la nature, euh, une photo, une requête sur la nature, on a pu voir ce qu'il y avait. On peut faire une requête le même genre en changeant juste ici cette propriété. Et par exemple, on pourrait mettre des pins pour dire qui est des pains Et donc là, ouais, je vais mettre euh, c'est pas forcément une personne, donc je vais mettre des pains Des pins, des pins ici, des pins, des pins. J'ai bien changé partout, je ne me suis pas trompé. Voilà. Et on peut de la même façon, du coup, récupérer qui sont les personnes les plus dépeintes. Comme je disais, sans surprise, c'est Blaise Pascal, la, la célébrité locale, littéralement. Euh, il en a même beaucoup plus que 50, en fait, il en a 140. Il y a une rêve, du coup, pourquoi pas un item sur quelque chose d'inexistant Il y a quoi qui nous disait aussi sur un projet de livre Je pense que ça passe. Euh, je pense que ça passe effectivement, pourquoi pas. Euh, mais pour l'instant, j'en suis resté au stade du pourquoi pas. J'ai pas fait. Euh, très bonne blague que je ne passerai pas à l'écran. Merci. Euh, ensuite, euh, Louis Charles Antoine. Des aides deux aides Personne prononce euh, son nom de famille de la même façon. L'article Wikipédia d'ailleurs donne les deux trois prononciations. Donc deux est plutôt, souvent en général. Euh, 80 photos. Pareil, une, un général d'empire qui est connu, euh, Michel de l'Hôpital, qui était un chancelier de France, Henri de la Tour d'Auvergne, donc euh, voilà, une famille euh, locale très connue, Jean-Baptiste Massillon, qui est, était un évêque, je crois. On peut regarder ça, la notice de la personne, du coup, et pas de la fiche, homme d'église, évêque de Clermont en Auvergne. Voilà, exactement. Et, etc., etc. Hum, en descendant, puis, du coup, voilà, les, les plus connus au début. Et de plus on descend, moins ils sont connus, de moins en moins, et puis très vite en fait ils n'ont plus qu'une photo ou deux par, par personne, si on va la toute fin, ils ont vraiment plus qu'une photo. Là. Ah les sermons de massillon par exemple, il est connu aussi. Euh, effectivement, bien vu, Catherine de Médicis, première femme dans la liste, et suivie pas très loin d'ailleurs par Marie-Angélique de Scorail. Hum, et je n'ai pas partagé cette requête, je vous fais tout de suite. Hum, bon, on pourrait faire la même chose avec d'autres champs. Hein. J'ai fait nature et j'ai fait... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Je ne sais plus. Des D'autres ne seraient pas intéressants parce que collection, bah, c'est toujours voyez par exemple, donc aucun intérêt. Numéro d'inventaire, bah, il est toujours différent, donc là, inutile de compter. Méthode de fabrication, on pourrait le faire. Euh, langue, on pourrait le faire. Lieu de publication, on pourrait le faire. Créateur, on pourrait faire. Je vous le montre vite fait si vous voulez. Euh, donc là, par exemple, lieu de publication. Qui n'est pas très souvent rentré, mais on, on peut voir. Aimie, je peux laisser aussi. aussi. Eh ben, lieu de publication, euh, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y en a pas beaucoup qui sont remplis. Il y en a même qu'un qui est rempli. C'est l'élément de test que j'ai fait à la main. Pourquoi j'en ai qu'un d'ailleurs Ce n'est pas normal. Si j'en prends un au hasard dans la collection, est-ce que je l'ai pas récupéré comme Fine, ou est-ce que j'ai oublié d'emporter On va prendre un au hasard. Batuel, par exemple. Pourquoi pas Mon seigneur. Voilà, ça c'était un imprimé, ça d'ailleurs. Euh... Non, ça c'est pas considéré comme un imprimé. Parce que vous voyez, il y a l'estampe plus du texte autour. Parce que c'était aussi un travail documentaire de collecte. Euh, non, il n'y a pas de lieu de publication. Euh, je vérifierai quand même par ces titres Pourquoi j'ai aussi peu Un, ça me semble beaucoup trop bas. Je sais que c'est bas, mais c'est pas normal. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit que j'avais fait qui pourrait être le créateur Créateur, créateur. Les créateurs, ils sont pas forcément très connus. Bah, Ambroise Tardieu, qui était lui-même lithographe, qu'on a fait plusieurs. Puis après d'autres noms qui, moi personnellement, ne me disent rien. Ah puis Ambroise Tardieu, en plus il faut que je vérifie, parce que le père d'Ambroise Tardieu était aussi lithographe et s'appelait aussi Ambroise Tardieu, donc il faut que je Je me suis peut-être planté, confondu les deux là, dans mon alignement au OpenRefine. Euh, mais on peut imaginer le faire avec plein d'autres choses. Bon, ça, vous avez la requête, si vous voulez tester, il vous suffit de changer. Vous pouvez aussi changer le faire pour une autre collection d'ailleurs. Euh, après, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est de voir le rapport homme-femme. Euh, par contre, autre objet, paysage, euh, c'est pas très intéressant parce que, en fait, sur les 2500, il doit y avoir peut-être 2400 qui sont des pires traits. Et en fait, les paysages ou objets, je les ai pas fait parce qu'ils sont tellement divers que, bah, pareil, je les ai pas traités. Ils seront à faire à la main. Euh, notamment, souvent, en fait, c'est des tombes ou des maisons maisons natales par exemple en rapport avec les personnes mais c'est très différent euh, homme femme par contre c'est totalement intéressant c'est justement ce que je vais faire de suite et erwan nous dit du coup ça serait sympa d'avoir plus d'éléments comme des pins, comme les vêtements ou autres oh oh oh, oh. Euh... oui parce qu'effectivement ça dépeint euh, monsieur chabrol là, en l'occurrence mais là par exemple je vois tout de suite qu'il y a des médailles que je n'ai pas identifiées mais qui ressemblent vaguement à euh, celle-là avec 4... Ah je sais plus, mais la Légion d'honneur doit être l'un des deux, forcément. Euh, mais là, ça, ça c'est pas la légion d'honneur, ça je sais pas ce que c'est au milieu, mais Et puis avec les.. Coups... Ah bien plus ça a changé à l'époque. Donc je ne sais pas si c'est toujours la Légion d'honneur. Non, ça c'est la Légion d'honneur. Là, je pense, je la reconnais. Euh, ça avec la, la colombe ça doit être l'ordre du Saint-Esprit et effectivement c'est euh, carrément des choses qu'il faudrait ajouter ici euh, qui exige vérification que j'ai pas fait à la main euh, que j'ai pas fait avec Open Refine qu'il faudrait faire à la main sans doute parce que c'est pas dans la notice auvergnat euh, il y a une écharpe que j'imagine rouge de la République euh, alors ça par contre euh, que oui on va imaginer nombre de branches oui, 5 pour ça que ça, je sais que c'est pas forcément pas la Légion d'honneur parce que la Légion d'honneur c'est 5. Donc la Légion d'honneur pour moi c'est ça. Euh, ça faudrait que je regarde l'ordre de Saint-Michel ou des trucs comme ça peut-être euh, voir parce qu'on est quand même à une époque assez ancienne dont j'ai pas forcément connaissance. Euh, par contre, l'habit là avec des fleurs serait son habit d'académicien. Il me semble pas que ce monsieur était académicien. Christophe de Chabrol de Crouzol. Homme politique français. Ah, il était politicien. C'était une écharpe de sénateur ou de père de France. Il a été père de France. Il y avait peut-être une décoration qu'elle avait. Avec. Donc oui, il a été. Voilà. Je... Ah bah. Saint-Esprit, Saint-Michel, Légion d'honneur. J'étais bon sur ce coup-là, je m'en souvenais. Je les ai reconnus. Effectivement, on pourrait les remettre. Je suis à peu près sûr que ces trois-là sont celles qu'on voit sur la photo. Décrit par machin. Et là, un article Wikipédia, je crois. Christophe dit c'est ça, c'est lui aussi. Un père de France, ministre. Non, c'est peut-être plutôt un habit de ministre, simplement. du coup. Non, il n'a pas été académicien à vérifier. Bon, euh, après, maintenant que c'est sur Wikidata, si certains euh, veulent eux-mêmes importer des choses, ajouter qu'ils n'hésitent pas. On va faire le répartition homme femme qui va faire mal malheureusement mais il faut le faire pour l'intérêt de la chose donc on prend toujours ce qui appartient à la collection du fond vous voyez. et du coup on demande que cet élément euh, non euh, oui que cet élément dépeigne une personne donc, euh, dépeigne une personne personne et là, vu que je vais demander que la personne est un genre, je sais que c'est forcément une personne. Et du coup, comme tout à l'heure un peu, on va faire un groupe by genre, genre, label. Je vais copier-coller parce que j'ai la flemme de le Dans deux secondes, service, service label ici. Et comme tout à l'heure, on va faire un count, count as les items. Dans la rencontre, toujours une variable. Chou, chou, chou, chou. Voilà, donc 2500, 2095 hommes, 119 femmes. Effectivement, le fossé des gens. Et puis, alors là, du coup, c'est un fossé des gens qu'on ne pourra pas combler, ou pas beaucoup en tout cas. Puisque c'est comme ça qui a été faite la collection à l'époque, hein. on ne va pas revenir dans l'histoire pour ce était la collection. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter du coup un bubble chart que je vois ici, et on peut mettre ici, voilà, masculin, féminin. On voit malheureusement très vite la différence de façon visuelle je vous partage aussi ce lien. En euh, discussion très intéressante, c'est que voilà, Erwan et Lyokoy disent euh, le premier c'est ce que je trouve intéressant avec des pouvoir analyser plus profondément les images. Je suis complètement d'accord avec toi. Lyokoy qui nous rétorque que euh, le faire sur Commons, dans la wiki base de Commons, si j'imagine qu'il veut euh, sous-entendu, euh, ne serait-il pas plus approprié euh, ben, En l'occurrence non. Si on a euh, l'élément sur les stands dans Wikidata, autant le mettre dans Wikidata. Si on n'avait pas d'élément dans Wikidata, alors ça pourrait aller sur Commons. Mais euh, là, en l'occurrence, je ne vois pas de raison de ne pas le mettre sur Commons, parce qu'on a vraiment, j'ai vraiment créé un élément sur euh, ce, ce document, et c'est bien le document qui dépeint. Du coup, si on mettait deux images, euh, ce que je vais faire d'ailleurs, parce que quand j'importerai, j'importerai à la fois un JPEG qui a plutôt une basse résolution inférieure au méga et un fichier TIFF qui lui par contre une résolution de ouf plutôt de l'ordre de 10 mégas, si je me souviens bien. Euh, et donc, du coup, plutôt que d'écrire deux fois dans Commons, je le mets qu'une seule fois dans Wikidata et sur Commons, je dis ça des euh, sur Commons, je dis récupère Wikidata et il se débrouille après. On est sur des données sémantiques, des données liées. C'est absolument pas intéressant de le mettre deux de fois d'ailleurs exactement la question du coil Limite le mettre sur les deux où ça vaut pas le coup de doubler l'information. Ça non seulement ça vaut pas le coup de doubler l'information, mais en base de données surtout des bases de données de grande taille, ça peut être dangereux de doubler l'information parce que euh, si quelqu'un veut la corriger, si je mets euh, ordre du Saint-Esprit au lieu de ordre de Saint-Michel par exemple, euh, bah, ça veut dire qu'il faudrait que la personne corrige deux endroits. Et si la personne vient par Wikidata ou par Commons, il corrigera peut-être que dans un des deux endroits. Donc ça vaut pas le coup et c'est même. Euh, je déconseille fortement de le mettre deux fois. Autant le mettre dans Wikidata si on peut le mettre dans Wikidata. Voilà. Et le biais de genre du 19e siècle, à moins que quelqu'un ait une machine à remonter dans le temps, effectivement, sur ce coup-là, on n'y changera rien. Euh, tout comme on a fait du coup euh, prendre la personne et de cette personne demander le genre, on peut demander les dates de publication. Date de publication ou création, je sais plus, j'ai hésité, je ne sais plus laquelle j'ai mis. Date. Euh, et du coup pareil, groupe by, euh, by date. Coup, là, pas de... Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'année, je vais faire un by. bind b -I -N -D, voilà merci un peu de fatigue ce soir et je vais prendre l'année de la date en tant que variable année et je vais grouper par année ça sera plus propre voilà donc là il n'y a pas année année label puisque l'année ça sera directement un chiffre et par contre je compte pareil de la même façon et il ne veut pas pas d'année. Hein. Alors, est-ce que c'est pas date de publication mais date de création Ou est-ce que j'ai fait une erreur quelque part Date de fondation, création. Non. c'était bien date de publication. Ça, je reviens. Et j'ai pas mis d'accent dans l'année ici. C'est pas le même. Si je mets pas le même nom de variable au même endroit, forcément, ça ne marche pas. Voilà. Euh, désolé, à Charzin, pour les problèmes techniques. Euh, je ne sais pas quoi te dire ça. Je, ça vient pas de mon côté malheureusement. Voilà. Euh, j'ai pas mis un sort, mais je peux le faire à la main. Donc on voit qu'il y en a beaucoup de 1801, 1878, 1701, 1601. Je suis en train de me dire que 1801, d'ailleurs, ça doit être quand j'ai mis par défaut pour le siècle en fait. Quand moi j'ai mis ou quand ça a été catalogué, d'ailleurs. Je ne sais pas, et après je peux le mettre en bar chart par exemple. Bar chart qui m'embête parce qu'il veut pas me faire des vrais bars à chaque fois. Euh... Mais pourquoi on n'est pas content? Que je veux même pas me faire de nouvelles chartes non plus? Bon, bah, c'est pas grave. On a l'année comme ça, c'est déjà très intéressant, je trouve. De voir qu'on a bien en tout cas un fond ancien euh, qui permet de ne pas avoir de problème de d'auteur quand on n'importe sur Commons par exemple. Parce que quand on regarde voilà, les plus anciens, c'est 1501. Et les plus récents c'est 1902, puisque du coup il les a collectés jusqu'à sa mort en 1903. <coughs> Donc il n'y en a aucun qui ont été publiés après sa mort. Hein. Le fond a été laissé tel quel à sa mort. Et euh, ça c'est une date de publication pour le domaine public ça ne suffit pas d'ailleurs il faut trouver normalement l'auteur et la date de mort de l'auteur et pour celui que j'ai trouvé euh, enfin pour ceux parmi ceux que j'ai trouvé il y en a un seul qui n'est pas dans le domaine public il sera dans deux trois ans d'ailleurs c'est pas grand chose euh, donc ça c'est bon voilà l'utilité de la requête pour une simple curiosité comme je le fais ce soir est un objectif totalement légitime, l'utilisation de Sparkle. Euh, mais euh, je l'ai aussi utilisé dans un but euh, plus professionnel de, de me dire est-ce que j'ai le droit d'importer sur Commons ou pas La réponse étant oui. Bonne nouvelle. Voilà. Euh... Oui, eh bien, Charazin. Peut-être que tu as trop de fenêtres ouvertes aussi en même temps. C'est peut-être pas une bonne idée que tu ailles chercher d'autres choses sur un... Wikidata en même temps. Mais merci, je regarderai du coup hein, si c'est bien le grand officier de la Légion mmh. d'honneur. Mais ce serait bizarre qu'il porte deux fois la.. Deux fois la même médaille. Hein. Ça ne peut pas être deux fois la Légion d'honneur. Pourriez-vous afficher les années concernant le siècle Je peux. Je peux, mais est-ce que j'ai plus simple à faire avant de partir sur une requête compliquée comme ça? J'ai pas d'idée de plus simple, donc on peut faire ça effectivement plutôt que de faire euh, un peu crûment. Ici, j'ai transformé la date en année. On va garder la date et on va mettre la précision dans une variable. Donc Si je le mets là, je le mets là et alors c'est là que. Euh, Moi-même, je ne sais jamais, donc on va chercher dans les exemples. Euh, non, on va pas chercher comme ça, on va chercher dans les exemples là. Euh, ah, ceci dit, bonne question entre temps d'Erwan qui me demande s'il n'y a pas un élément générique, générique comme médaille honorifique, mais même médaille du coup Oui, on pourrait dire dépeint médaille sans se préoccuper de donner le détail. Là en l'occurrence, je pense qu'avec une recherche de même pas 5 minutes, on devrait pouvoir trouver quelle médaille c'est. Clairement, celle avec la colombe, c'est le Saint-Esprit, je l'ai reconnu tout de suite. Euh, euh, donc, euh, autant faire au, le plus précis de suite. Donc, du coup, euh, bah, bon retour, hein, bien revenu, euh, re bienvenu, pardon, euh, à Charazin. Wiki Bastogne précision et Wiki Time précision c'est sur le PPSV. On a pas un exemple plus simple que je récupère plus loin? Ouais voilà ça c'est plus simple. p 570 voilà, je vais copier coller tellement j'ai la flemme. Donc du coup on s'arrête là un point thème et je copie ça voilà du coup c'est pas 570 c'est la date de mort c'est la date de publication c'est 577 hein, je corrige à la main et précision date voilà ça c'est parfait group by date précision etc ça marche oui ça marche euh, et nous précise donc du coup la, la la précision alors là il faut savoir que dans Wikidata la précision euh, la documentation moi que je, je commence à connaître par coeur que 9 c'est l'année 8 la décennie 7 le siècle hum, si je me souviens bien euh, data type on va essayer data type c'était ça ah, c'est data espace type Mais il était gentil il m'a renvoyé et puis c'était help paouie data bon pas grave, il m'a trouvé. Euh, date, c'est ici qu'on trouve... Non, c'est pas ici. Detail structure, c'est là. Voilà, aussi c'est ici, mais c'était... Oh non, c'est autre chose, c'est une autre page. Time, voilà. Donc il contient le champ valeur, euh, qui est toujours sous cette forme-là, qui comprend toujours l'heure alors qu'on n'a pas l'heure dans Wikidata. On pourrait gagner 8 caractères en supprimant tout ça. Et 8 caractères fois des milliers de dates, on gagnerait pas mal de place mais bon. Peu importe. Time zone. Euh, oui, ça c'est la time zone Mais pareil, je suis pas sûr qu'on puisse la remplir. Bref, peu importe. Ce qui nous est important, c'est la précision ici. Voilà, donc comme je disais, 9 années, 10 euh, moins, Enfin dans l'autre sens, du coup. 9 années, 8 décennies, 7 siècles, 6 millénaires, centaines de millions d'années, milliards d'années. Donc euh, voilà la précision qu'on peut afficher ici. Et après on peut normalement, mais ça je ne sais plus faire du tout, réinjecter la précision pour qu'elle s'affiche ici de façon correcte. Voilà. Donc du coup pour remettre ce qu'on avait tout à l'heure, voilà, bah, du coup, typiquement 1er janvier 1801, précision 7, je sais que c'est un siècle. 1er janvier 1878, je sais qu'en fait c'est. Donc ça c'est euh, 19e siècle. Et pas le 1er janvier 1800 strictement. Et là, c'est pareil, c'est écrit 1er janvier 1878, mais en fait, c'est 1878 l'année. Les petits chiffres, c'est pour les étoiles. On parle toujours des décorations. J'ai loupé une discussion dans le chat. Les étoiles à cinq branches, petits chiffres, nombre de branches. Je veux bien que tu précises ta question dans le chat, à Charazin. Ah non, les petits chiffres de précision. Peut-être, tu voulais dire, effectivement, les plus dans la précision des dates, c'est ça. OK, donc effectivement, milliards d'années, euh, c'est pour des... Oui, effectivement, typiquement, le, le domaine stellaire utilise beaucoup des dates sur des milliards d'années. Euh, centaines de millions d'années, millions d'années, ça peut... Enfin, voilà, entre 1 et 6. Ça peut être utilisé pour des, des fossiles euh, ça peut être utilisé pour un pour, euh, ouais pour la biologie ce genre de choses ouais des dates de découverte de fossiles des trucs comme ça dans le million d'années euh, mais sinon effectivement c'est souvent les étoiles à ce, ce, ce format là ce, ce niveau de, de précision pour mon grand-père, pourquoi pas? Je vois que le chat est défini ce soir. Euh, Est-ce qu'il y avait une autre question? Je ne sais plus. J'ai oublié peut-être déjà. Ah non, ce que j'ai oublié de vous faire, c'est de vous partager cette requête. C'est ça que je voulais faire. Excusez-moi. Oui, les airs géologiques, voilà. Oui, c'est ça. Je pensais à biologie et géologie. C'est pour ça fossile, c'est entre les deux, ça correspond. Ça sert aussi euh, très peu, mais dans les univers de fiction. On a des univers de fiction qui se déroulent parfois sur des millions d'années. où on a du coup des, des, des personnes fictives qui sont âgées de plusieurs milliards d'années dans les comics, les super-héros, ce genre de choses par exemple. Euh, mais c'est à peu près tout. Voilà, on peut retourner sur le Boyer 512 pour peut-être trouver une idée de ce qu'on pourrait récupérer d'informations. Sauf si vous avez une question, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à la poser. mais on... Donc Nature, on l'a fait. Image, bah, il y en a qu'une ou deux qu'on image pour l'instant. Donc c'était des tests. Les dates, on a regardé vite fait. Le lieu, c'est toujours la bibliothèque du patrimoine. C'est là que c'est conservé, dans les magasins de, de... de la bibliothèque. Le titre, on pourrait faire des choses marrantes avec le titre, qui est celui qui a le titre le plus long, le plus court, mais bon, euh, ça, a un intérêt purement statistique. Et en l'occurrence, le plus long euh, atteint les 250 caractères limite. Il y en a un ou deux d'ailleurs qui dépassaient que j'ai dû couper. Euh, cinq ou 6 d'ailleurs, si je me souviens bien, une petite dizaine peut-être, mais pas plus. Donc euh, voilà. créateur les publications bah du coup il n'y a que celui-là des publication Langues. ils sont quasiment tous en français il y en a quelques-uns en anglais en latin pour les plus anciens aussi les évêques les premiers évêques de Clermont et trucs comme ça hum... et éducation il y a peu de textes en fait hein. souvent il y a juste une légende une date de publication des Collection, voilà. Euh, oh, on sait combien nous demande le coil. On sait parmi ce qui est dépeint combien ont déjà une illustration sur Commons. En gros, tu sais couvrir combien d'items avec ton import. Et à Charazin qui répond, ben tous non, vu que les images ont été importées. Ah, J'ai fait l'import côté Wikidata avec OpenRefine que je maîtrise très bien. L'import sur Commons sera fait très prochainement. Avec Patipane, que je maîtrise beaucoup moins bien, que je maîtrise bien, mais pas plus. Euh, donc, euh, et puis je suis occupé par ailleurs à faire des formations interne notamment. Donc, euh, donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Si on va sur Commons, et que je tape catégorie, boyer, vous allez voir une trentaine de photos, d'images. 30 tout c'est bien ce qui me semblait, dont 10 que j'ai importé moi et qui sont, comme je disais, en double. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, vite fait. Il y a le JPEG qui fait bah, voilà, par exemple 736 kg et le TIFF qui en fait voilà bah, 32. Donc, euh, si cette image euh, vous va bien et vous suffit, en plus, le TIFF parfois a l'air un peu moins net. Il l'est pas, hein. c'est une impression avec la c'est un, un artefact de compression de dégénération de la miniature en fait, de la vignette. Mais celle-là elle convient sans doute à la plupart des usages. Mais il peut toujours y avoir des cas où les gens trouveront intéressant d'avoir celle-là. Donc j'ai mis les deux. Donc du coup, ça en fait 20. Ça veut dire que bah, 30 moins 20 égale 10. Il y en avait 10 qui étaient présentes avant. Ce qu'il y a, c'est que là, les gens les ont recoupées. Alors que moi j'ai pris le parti de donner le document euh, réel, en tout cas, tel qu'il est. Euh, donc là par exemple, là il y a une grosse marche blanche qui n'est pas forcément intéressante. Pour tout le monde, mais vous avez le petit outil crop tout. Vous pouvez dire euh, ensuite, si vous connaissez pas ce gadget, euh, j'en profite pour le passer. Euh, j'autorise le gadget à fonctionner. Vous prenez une image et vous dites Ah non, je veux que ça. Et à la limite, là, si vous voulez vraiment que la photo de la personne, vous pouvez vraiment cadrer sur la photo et dire. Euh, vérification alors on va peut-être laisser un peu de blanc autour on n'est pas obligé de serrer complètement non plus voilà et là on peut faire preview et importer alors là je suis parti du jpeg c'est une mauvaise idée j'aurais pu partir du tif j'aurais une meilleure définition et preview ou importer euh... mais ça à la limite c'est quelque chose que je laisse à faire à d'autres à la communauté moi je leur donne le truc brut parce que certains voudront l'image euh, complète certains voudront que le truc prêt certains voudront la légende en dessous ou pas Là, chacun peut faire comme il veut. Ce n'est pas mon problème, entre guillemets. Moi, je, je fournis la possibilité de. Euh, pour tous tes imports, tu auras une seule image par objet. Non, justement, j'ai deux images. J'ai un JPEG et un, un TIFF. Une seule fois de format. Oui, tout à fait. Euh, sauf pour certains où, en fait, on a, on a gardé deux copies de l'estampe. Euh, euh, j'ai oublié le du guéclin tout à l'heure. Du guéclin. Voyez. Voilà, 879, 880 par exemple, celui-là c'est peut-être un doublon. Euh, mais pareil les doublons ils sont trop peu courants. Je me suis pas pris la tête entre guillemets. Et je trouve que c'était intéressant quand même. Donc j'ai importé les deux. Est-ce que c'est un doublon je que Monsieur Duguesclin. Ah non, c'est pas un doublon du tout en plus sur ce coup-là. Par contre, si je remonte dans euh, du déclin ici, est-ce qu'il y en a une, une ou deux qui seraient en double Ah, il y en a l'air qu'on est en double parce que celle-là, par exemple, la 874 et la 879, c'est la même, effectivement. On va les ouvrir à côté pour que vous voyez bien. 874, c'est la même, ou en tout cas, c'est deux tirages de la même. Oui, l'emplacement voilà. du tampon qui change, mais sinon c'est bien deux tirages de la même. Euh, mais j'ai bien créé deux éléments parce que il y a deux cotes, c'est considéré comme deux objets protégés, euh, enfin, conservés par la bibliothèque, donc euh, j'ai créé les deux. Euh, sachant que là, euh, je vois pas de différence, mais peut-être qu'il y en a une qui a une signature, un machin, des verrières machin, des verrières, un truc. Non, là, ça a l'air d'être vraiment, vraiment le même. Mais Pour des raisons X ou Y, des personnes peuvent en c'était préférer une par rapport à l'autre. Il y aurait eu que des doublons. J'aurais pris la peine de faire des, des, des doublonnages. Là, il y en a vraiment assez peu des doublons. Donc, euh, je me suis dit que ça valait pas la peine. Au pire, on peut le supprimer sur Commons à la fin si ça gêne vraiment. Mais la place sur euh, voilà, 10 fichiers sur 1500 enfin 5000, puisque x2. Voilà. J'ai préféré l'efficacité un peu brute, mais. Euh, j'ai préféré m'intéresser à d'autres choses. Euh, plein de questions, du coup. Euh, du coup, ces trucs dépeints ont déjà potentiellement une image. Oui, tout à fait. Il y a même, j'ai repéré une ou deux fois où les stamps, un exemplaire de, conservé dans d'autres bibliothèques, notamment aux États-Unis, ou d'autres copies de l'estampe ont été importées dans, dans Commons et dans Wikidata. Donc, oui, il peut y avoir. Et de goût, c'est celle-là qui est déjà utilisée. Avec quel élément tu mets le texte présent avec les images Ça, c'est une bonne question. Effectivement, quand il y a du texte ou les images, euh, j'ai pas un stocké. Est-ce qu'il y a une propriété qui aurait été adaptée Inscription, peut-être euh, Inscription, marque et signature sur un objet. Ça, c'est quoi C'est du plein texte Ouais. On peut. Euh, en fait, euh, si je me souviens pourquoi je l'ai pas fait, c'est parce qu'en fait, d'un fois sur 10, c'est tout simplement le titre. Je l'ai mis dans le titre parce qu'il se trouve que c'est aussi le titre d'inscription. Euh, mais là, par exemple, on voit sur celle-là qu'il y a deux, trois autres inscriptions qui doivent être du coup. Euh, ben voilà, Charles Gomien pinks donc ma c'est le nom du peintre. Imprimerie de le Lemercier, Bénard et compagnie, ça c'est de l'imprimeur, et là ça doit être le lithographe. duruse c'est le lithographe. Mais ça j'ai pas l'information, donc j'ai pas pu la récupérer, je crois. Si je dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'il me dit Oui, Duruz est donc bien le lithographe. Euh, mais voilà, on a les informations par ailleurs, que je mets dans auteur ou dans éditeur, mais j'ai aucun endroit où il me dit que c'est une inscription en fait. Donc ça, voilà. Typiquement, c'est genre de truc qui, si c'est intéressant pour vous pour une raison x ou y. Euh, bah, n'hésitez pas à mettre, euh, voilà, avec inscription par exemple. Ah, les dimensions, j'ai pas fait. Il faut que je fasse les dimensions aussi. J'ai pas tout à fait fini l'import sur Wikidata. J'ai fait la, le, la masse, mais il faut que je vérifie après. Euh, voilà. Hum. Plein de questions qui s'enchaînent. Justine de des ok machin. Oh, très question de Galroom qui, qui a répondu à d'autres choses entre temps. Euh, donc, est-ce que tu as déjà utilisé peut-être sur un autre fond, dépeint, plus qualificateur de position relative dans l'image? Euh, sur le modèle PCT62, machin, etc. Euh, excellente question. J'aurais pas le temps de répondre en détail. Euh, C'est dommage. Euh, non, je ne l'ai pas fait moi-même, mais je l'ai vu faire souvent, et je trouve que c'est plutôt très bien fait. Et il y a un gadget qui le fait pour nous, euh, mais évidemment, bon, je vais pas retrouver le nom du gadget ce soir. Euh, où On trace à la souris hein, la partie des pins. Et typiquement, là, on pourrait dire des pins. Je fais un carré là, il me dit hein, :« Ça, c'est euh, celle-là, par exemple, c'est le Saint-Esprit. » Euh, j'ai vu Shonagon le faire aussi et j'ai surtout vu euh, Jason Evans de la Bibliothèque nationale du pays de Galles euh, euh, le faire de façon super cool. Euh, mais évidemment, je vais pas retrouver le nom du gadget. Peut-être que si, si quelqu'un a été intelligent, il l'a mis dans la propriété elle-même. Le gadget, le gadget, euh, position relativement l'image jason evans qui est euh, Jason Evans, euh, des gueules je vais le mettre en, en galois ce sera plus rapide Puis c'est pas comme ça qu'on met euh, les frugales oui là euh, voilà, que vous pouvez suivre sur twitter j'en profite je fais de la pub il fait toujours des trucs cool il fait oui, il fait faire, mais il a toujours voilà, typiquement vous regardez ces dernières images et à chaque fois il a des trucs super cool qu'il fait avec Wikidata. Un monsieur super cool complètement, et en plus là, du coup, ça c'est en du galois partout. Cool. Voilà, je vous mets du coup ici. Et donc, lui qui est euh, donc euh, il est même plus Wikimédia en résidence, il est Wikimédia national, euh, notamment la bibliothèque nationale du pays donc il ferait sûrement régulièrement plein de trucs super intéressants. Et je retrouverai du coup le gadget et je le garde pour une prochaine fois, sauf si hum, utiliser en tant que qualificateur. Ça, ça ne me dit rien. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, par exemple, ça c'est portrait de femme avec un écureuil, dépeint un écureuil à cette position dans l'image. Permet de mettre, voilà, c'est ça que je cherchais. Ça, c'est ça que je cherche. Oui, alors non, c'est pas ça que je cherchais exactement. Voilà, l'écureuil est là. Euh, on peut dézoomer pour le coup. Je peux pas dézoomer pour voir l'image moins grand. Bon, tant pis. Voilà un pendentif, un collier, une boucle d'oreille un, et on peut retrouver tout ce qui est tout. Et puis, du coup, des logiciels peuvent le le récupérer avec le 3IF, le, le récupérer automatiquement. Mais je crois. Si je mets le compte de Chabrol, là, par exemple. Ici. Claude. adrian Oui. Alors du coup, c'est comme tout à l'heure, faut prendre les coins puis réduire. Hop là. Hop là. Et après on dit douce région. Non. Non, comment je mets pour la région Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais un autre non non, non c'est pas ça. Je regarderai comment on fait exactement pour le refaire une prochaine fois mais en tout cas c'est un outil qui découle hein, on peut dire pouf, pouf ça c'est ça une écharpe pour celui là c'est peut-être pas pertinent mais je sais qu'il y en a euh... ah ben, on va faire une petite requête c'est combien de personnes sont des peintres par élément euh, collection vous voyez euh... Dépeint personne, et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un groupe by. ce coup-ci, et non pas par personne, et on va compter le nombre de personnes sur l'image. Donc, là, si vous avez fait attention, j'ai inversé ce que je comptais, ce que je ce, la projection par rapport à ce compte. Hop là. Et du coup, ils en ont quasiment tous un, parce que c'est des portraits d'une personne. Mais on a un ou deux portraits qui sont très drôles. Voilà, Ouda, voilà, une série. Mais par exemple, Massillon, le de Bossuet, La Rochefoucauld, La Bruyère et Montesquieu, et Le Sage. Donc voilà, ils sont tous indiqués ici. Mais on sait pas qui est à quel endroit. Euh, alors que c'est typiquement là où on peut mettre du 3 if et dire qui est où. Voilà. Euh, je peux vous partager d'ailleurs cette petite requête. Et ça me permet tiens, de vous faire par exemple un having compte supérieur à 1 pour les avoir tous, pour les avoir que ceux où il y a plus de 1. Voilà, il y en a 8 où il y en a plus de 1 pour l'instant. Et je vous partage cette requête. Et je vois que là, ça continue sur plein de questions. Alors attendez, je remonte parce que j'ai cru. Voilà. Euh, les du mausolée de monsieur l'hôpital hein, existe aussi sur la BNF Gallica. Dans inscription, tu peux aussi mettre auteur, graveur, imprimeur. Oui, mais en fait, on doublonne les informations déjà présentes par ailleurs potentiellement. On a juste l'information que c'est inscrit, effectivement. Pertinent pour ceux qui s'intéressent vraiment de près à la, à l'estampe en particulier, celle-là, plus dans en domaine de bibliophilie. Mais, euh, mais moi, j'ai estimé que c'était euh, du détail et que surtout, je ne pouvais pas facilement le faire automatiquement comme Je disais, n'hésitez je pas le faire vous-même sur Wikidata. On reparle de Jason Evans. Hein, <rire> hum. Ah, question très intéressante, nous on, on a, qui nous dit page en doublon entre euh, celle-là, monsieur le comte doué et. Celle-là. Effectivement, de toute façon, les numéros se suivent et c'est le même titre. Euh, c'est une Celle-là, c'est une gravure sur bois. L'autre, est-ce que c'est aussi une gravure sur bois Oui, dans les deux cas. Les identifiants se suivent aussi dans Auvergne. Donc c'est sans doute effectivement euh, le même. Ah, hein, pas tout à fait. Voilà, typiquement. Euh, celle-là, c'est la page de, de journal en entier, et celle-là a été déjà cropée par la fête des ciseaux. D'ailleurs, il a cropé à la main à l'ancienne en physique à l'époque, donc c'est pas la même euh, estampe typiquement. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux éléments. Est-ce qu'on peut les relier avec réputé identique? Euh, oui, on peut, mais là en l'occurrence, il faudrait. Euh, correspond à une extraction de parce qu'en plus il a dû acheter il y a, il y a bien deux exemplaires physiques c'est pas le premier qui a été numérisé puis découpé et ensuite renumérisé découpé hein. c'est bien euh, Monsieur Boyer François voyez qui a acheté deux exemplaires du journal et qu'on a conservé un en entier dans un but documentaire il y a sans doute deux trois informations intéressantes peut-être euh, autour et un qu'il a décidé de découper ou d'ailleurs qu'il a peut-être pris d'une autre source en fait d'ailleurs peut-être à l'origine euh, je ne sais pas si c'est de moins bonne qualité ou pas on verra euh, donc euh, réputé identique euh, c'est pas vraiment ça ne pas confondre avec euh, ça peut convenir aussi mais c'est pas totalement satisfaisant ce qu'il faudrait faire plutôt moi j'imagine plutôt de dire que les deux proviennent du même journal et du coup, par requête, on peut savoir s'ils proviennent du même journal et de la même page du même journal, euh, la une en l'occurrence. Euh, on saurait que ces de, deux images euh, bah, forcément identiques. Ensuite, Achrazin nous dit une fois je suis tombé sur un élément où P18 fonctionnait avec des paramètres de position relative, bah, ça doit être ça du coup position relative et normalement on l'utilise pas dans P18 c'est que dans P180 euh, mais c'est effectivement super cool quand ça bah quand ça marche parce que voilà on peut ici savoir qu'il a euh, hop là Donc, une femme un collier une boucle d'oreille un écureuil un pendentif un nœud une nappe de table à chaque fois à quel endroit et avec les outils comme celui de Lucas que merci Erwan d'avoir mis dans le lien euh, que vous pouvez visualiser, et puis même avec des outils extraire et faire ce que vous voulez. Euh, Johanna te confirmera que les inscriptions c'est primordial pour comparer des estampes. Oui, je suis complètement d'accord. Euh, euh, moi je suis pas rentré dans ce niveau de data c'est le genre de choses que je laisse à, à Johanna par exemple. Et en plus, là quand il y en a plusieurs, c'est des tirages de la même estampe en fait. Donc, euh, donc Les inscriptions seront souvent identiques, donc du coup, pour la comparaison, on n'ira pas loin. Alors, Boyer 840 et 842, alors on recommence. J'ai 841, 840, ah, celle-là, on va la remplacer par Boyer 842. Ah non, 842, pareil, c'est pas la même. 842, on voit qu'elle a été colorisée. Alors celle-là est en noir et blanc. Une information qu'il faudrait stocker dans Wikidata d'ailleurs quelque part pour dire que c'est en noir et blanc et en, et en couleur. Donc euh, vous voyez bien qu'il y a quand même un intérêt à avoir à chaque fois un élément sur chacune des, de, de ces objets, de ces documents. Euh, en plus, ça donne un intérêt de enfin de, de, une mesure assez indirecte et approximative de la célébrité de la personne par exemple ce, ce monsieur de doué là je ne connais pas spécialement qui a pas l'air pour moi important a priori euh, on voit qu'il a trois ou quatre photos quand même et je me dis ah tiens il doit être euh, il doit être intéressant s'il a autant de photos et on voit qu'il a été non seulement député mais sénateur, sénateur sénateurs et en plus à l'époque sénateur plus plus donc c'est que ça doit être quelqu'un d'intéressant. Ça peut être typiquement une personne qui doit avoir son élément, son, son élément Wikidata évidemment, mais surtout son article sur Wikipédia. Et ça peut être intéressant de remonter, euh, de remonter la photo, de la réutiliser dans l'article Wikipédia, qui est aussi un but une finalité, comme je disais. Voilà, je vais peut-être m'arrêter un peu pour les Sparkle, il est déjà 19h10, je sais qu'il y en a qui doivent y aller, hein. notamment pour des raisons familiales et personnelles. Euh... Je vais repasser en face-écran, sauf si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. à plein. Ou comme ça d'ailleurs, je peux faire le double. Ah non, le double, ça marche pas trop, j'ai mal redimensionné quelque chose. Là. Fais... Là, ça, ça marche pas. Non, on va rester comme ça. Euh... Voilà. H euh, Charazin nous dit oui, mais ça fonctionnait. Donc petit 8 affichait seulement la zone découpée, et quand on cliquait sur l'image, on arrivait sur Common, c'est envoyé en fait qui était plus grand. Ah, donc ça c'est ça c'est le principe du 3IF justement, euh, de pouvoir découper à la volée en fait de ne pas avoir besoin de créer un nouveau un nouveau fichier et de le et de réimporter etc etc et puis gérer euh, du coup euh, d'autant plus de place sur les serveurs d'autant plus de trucs de machin euh, je me souviens pas que ça fonctionnait directement dans wikidata sur p18 mais si c'est vrai c'est cool euh, Et, oui, il va falloir que je retrouve du coup, non seulement pour vous montrer le gadget de Lucas, euh, lucas exactement quand il fonctionne, euh, et rechercher tout ça. faut que je prépare du coup ça sur ce que. Euh, voilà, peut-être pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, on va peut-être parler exposition temporaire en Bretagne hein, avec un invité. Euh, faut que je vous confirme euh, d'ici la semaine prochaine du façon. Je vous tiendrai au courant, mais sinon, bah, si ça sera peut-être mon plan B. Euh, la question quand c'est qu'on mange euh, bah, bientôt. Et qu'est-ce qu'on mange euh, du riz, euh, comme d'habitude. Et Rouen nous dit qu'il a une question, mais c'est sur les Lexèmes. Euh, bah, pose ta question. Soit c'est une question courte et je peux répondre maintenant. Soit si c'est une question plus longue, euh, je pourrais te répondre en privé par ailleurs, faut pas hésiter. Ou je peux faire une démo éventuellement. Euh, le temps que tu poses ta question d'ailleurs, euh, Erwan, ça me fait penser que vous, cher public adoré qui me regardez fidèlement tous ces, euh, toutes ces semaines, euh, n'hésitez pas à me proposer des choses pour les prochaines séances. Euh, je suis toujours un peu à court d'idées. Ou plutôt j'ai plein d'idées, mais euh, qui n'intéressent parfois que moi. Euh, donc si vous avez des, des envies, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les proposer que je les étudie et que je les fasse la semaine, les semaines qui viennent éventuellement. Petite question indiscrète et technique professionnelle est <rire> très intéressante Le logiciel de c'est quoi? Euh, alors je me souviens même plus le logiciel d'Auvergne comme ça. Par contre ce que je sais c'est qu'il va bientôt disparaître. Ils vont changer le logiciel très prochainement. Euh, je retrouve les infos et je te les donne en direct si tu veux à charrazin euh, De toute façon, tu dois très bien imaginer qui sont les personnes derrière ce genre de, de système donc, euh, de catalogage et de mise en ligne de collection. Donc, euh, donc, euh, donc je te répondrai en, sans me tromper. Alors, question l'exem du coup sur pour parisien, c'est un dérivé de Paris avec le suffixe lien. On le rentre comment pour bien faire C'est intéressant pour suivre les dérivés d'un l'exem, mais oui, complètement. Ben, on va repasser face écran. Je montre ça tout de suite. C'est effectivement une question assez facile en plus. Bon, ben, du coup, par contre, on va arrêter avec euh, tout ça. Hop, là, on va aller sur le petit data, puis on va faire une recherche du l'exem parisien. Et en plus les lexèmes sur les gentils, c'est très bien. Voilà, 26 000, etc. Et donc ce qu'il faut faire, bah, c'est tout simplement de mettre euh, composé de, composé de, hein. y a composé de, les matériaux, composé de, comprend, composé de, territoire, machin, etc. Des éléments de type. Là c'est bien composé de pour les lexèmes. Et on met Paris. Ça je sais qu'il existe, euh, donc c'est bien Paris en français. Il faut le trouver s'il existe. Ah, hein. Paris non propre en français, ça doit être celui-là. un nouvel anglais, j'ai un doute. Paris capitale de la France, c'est bien celui-là. Et du suffixe lien. Et alors là par contre, je pense que ça existe peut-être pas. Ah si. Suivi en français, c'est bien celui-là. Suffixe lien. Suffixe adjectival, euh, suffixe ça, ça suffisait, c'est pas une information à mettre là, ça. Non. Bref, c'est pas faux, on va laisser. Oh, ça a été fait par une ancienne en avril dernier. Ok, d'accord, ben bah, coup. Cool. Et bien, voilà. Et euh, éventuellement, on pourrait mettre euh, rang dans la série 1, rang dans la série 2. Euh, bon ça le rend dans la série en l'occurrence là c'est pas forcément euh, nécessaire parce que parisien et on voit que c'est parisien il n'y a pas de piège littéralement. donc euh, donc voilà euh, l'idée de le faire c'est comme ça composé deux, donc la propriété un pays machin etc. et 5 2 3 8 et je peux vous faire du coup un lien ancré 5 2 3 8 voilà. Voilà, donc n'hésite pas Erwan à faire ça. J'ai continué à m'amuser avec les gentillés. Ah, on va regarder du coup. Oh, et Envel nous dit, du coup, que tes créations fait interagir, réagir à la communauté. Je vais juste regarder ça. Oh, oui, effectivement, il y en a plein encore plus que dernière fois, il y avait déjà pas mal, il y avait tous les pays, mais je vois que tu as en plus c'était en faire plusieurs en faire plusieurs ici en l'occurrence Voilà. Effectivement. Cool. Cool cool cool. Euh, donc du coup la question sur Telegram de Mahir, Mahir de 5, 6, un très bon contributeur sur l'XM par ailleurs. Ici, va a lot of French demonym being added late donne ah. Ah. Euh... tout donc euh, maïne nous dit euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de démonines créées récemment est-ce qu'on pourrait pas combiner les deux l'exces masculin et féminin dans un seul l'exè avec les quatre formes euh, c'est le toi la question qu'on a eu l'autre jour euh, moi je pense pas est- ce qu'on peut oui on peut est-ce que c'est une bonne idée euh, Pas sûr. Je crois qu'en plus, même en dehors du français, c'est ce qui. Oui, c'est la faute de Belette, totalement. Je vais aller sur Telegram et dire Maillère que mais à culpa, mais à maxima culpa. Euh, on combine bien les adjectifs. Les adjectifs, oui. Les adjectifs, je suis d'accord. Les adjectifs masculin, féminin, c'est des formes d'un même adjectif. Euh, là, on a des noms. Et des noms propres même euh, techniquement ah, est ce que c'est des noms propres c'est la limite entre le nom propre et le nom commun en plus mais euh, oui donc, du coup on voit que c'est erwan qui est passé très bien euh, parce qu'effectivement comme le dit liokoi c'est pas une bonne idée parce que euh, ça casserait le genre grammatical ici les noms que ce soit en nom propre ou pas d'ailleurs hein, euh, les noms propres ont un genre très peu utilisé, mais ils ont quand même un... En anglais, ils n'ont pas de problème de genre d'un euh, Méfie-toi, il y a des... On dit souvent qu'en anglais, c'est tout le temps neutre, mais... Euh... Parfois, en anglais, il y a du genre. Par exemple, ship, bateau, c'est féminin en anglais. Personne ne le sait, personne n'utilise sauf que parfois, un anglais te dira naturellement... Euh... The sheep of machin, she is at the harbor. Voilà. Donc, euh, on se méfie de l'anglais. Par contre, je sais qu'en allemand, il y a du genre et que je crois qu'ils ont fait euh, la même méthode que j'ai préconisé et que Lycos préconise. Donc, euh, discussion sur Telegram. Effectivement, il y a un groupe de Telegram dévolu au Lexem, en fait. Um, Wdld, ce que j'ai mis un Telegram que je vais pouvoir trouver. It is not she is she is. C'est une des particularités euh, totalement incongrues de l'anglais. Il ne faut pas dire it pour, pour, le, pour les chips ou boat d'ailleurs. Aussi, she is the boat. Hum. Tiens, on a boat. Il doit y avoir le lien Telegram quelque part, mais je ne vais pas le retrouver. Je leur donnera une prochaine fois à ceux que ça intéresse euh, éventuellement. Euh, voilà, et effectivement, quand on dit euh, pour des les navires jumeaux, comme on dit en français, euh, on dit sister ship, les, les, les vaisseaux sœurs qui sont sortis du. Euh, voilà une blague sur le fait de toujours se méfier des anglais. Moi, je parlais de de la langue, je ne parle pas des habitants que j'apprécie par ailleurs, y compris leur cuisine. Euh, Erwan un, qui me dit que c'est à moi expliquer, il n'y a pas de problème. Euh, le lien du groupe Envel, merci et projet frère au féminin, sister project en anglais effectivement. J'ai pas de télégramme. bon bah voilà je vais le faire. Euh, bah très bien, c'était la parenthèse l'exem de ce qu'il faut toujours des exem dans la vie. Et il est 19h20 presque, donc je vais m'arrêter là. Euh, je vous tiens au courant pour le programme de la semaine prochaine, mais de toute façon, dans tous les cas, je serai présent à 18h sur Twitch, comme d'habitude la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir à passer. Euh, S'il y a des questions d'ici là, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Twitch, euh, Discord, Telegram. Euh, Lettre à la poste, pigeon voyageurs, faites comme vous voulez. Certains sont. J'en répondrai plus vite que d'autres, mais je reste disponible. Euh, avec une préférence pour Twitter, éventuellement, si vous voulez ça, tout savoir. Euh, je mettrai les vidéos sur YouTube. Je suis en retard et je le sais. Mais ça arrive. C'est pas perdu. Euh, autant il y a des vidéos euh, de l'an dernier que j'ai perdu. J'ai oublié d'enregistrer à l'époque. Autant maintenant j'enregistre à chaque fois. Donc euh, ça c'est bon. Euh... Et pour conclure, n'hésitez pas à aller voir l'ami Alios qui fera sa séance Twitch dans, dans une heure. Je ne sais jamais à quelle heure est Alios. Je ne sais plus. Je fais un très mauvais communicant. Je suis en train de rechercher pour vous dire quand même. le mardi à 20h c'est bien ça je le mets le lien ici voilà merci beaucoup à tout le monde et sur ce portez vous bien faites du sparkle ciao